Tu as rendu mes nuits poèmes. J'ai adoré ta gentillesse, ton savoir-faire et ta sagesse. Tu es ma belle Kabylie que j'adore, que j'aimerai jusqu'à la mort et peut-être encore après la mort.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 je t'aimerai quand même. Nouveau poème aujourd'hui 25 novembre 2020. Merci. Salut Merci.